« Je vais crever, qu'importe à présent. J'ai eu si peur, mais c'est passé. Je veux crever ailleurs que dans un lit d'hôpital. Maintenant que j'ai vu à quoi ça peut ressembler, <rire> quel sketch Survivre à une tumeur, au traitement, au virus, et mourir quand même. Je veux pas recommencer ce cirque. Je veux plus jamais croiser ces regards compatissants au-dessus des masques. Je veux pas finir enfermé dans un bocal. » La répétition générale à l'Osto, ça m'a suffi. Un essai sans obligation d'achat. Non, merci, finalement, je ne prendrai pas ce modèle. Mourir seul, d'accord, mais mourir dehors. Qu'on jouisse ou qu'on crève, en fin de compte, on est seul. C'est au bout du chemin qu'on réalise. Ça fait chier. Moi, je ne suis pas comme mon père. Il y croyait tellement dans son Dieu Tout-Puissant quand il n'a plus vu clair, il a voulu que je lui fasse la lecture. Comme les gosses qui redemandent toujours la même histoire, il réclamait tout le temps l'apocalypse selon Saint-Jean. Et pourtant, tout ça c'était pour rien. Le ciel est vide, il n'y a que les sommets et, au-dessus, les étoiles. Quel est le fumier qui m'a filé cette merde de virus Ma salope de toubib, sûrement. La tumeur récidive. Je l'attends qu'elle me dévore. Mais je ne veux plus voir cette face de rat. Une bonne tête d'ancienne première de classe. À vous faire tomber malade rien qu'en la regardant. J'ai dit basta. J'arrête le traitement. J'arrête tout. Tout. Sauf les bonbons contre la douleur. Elle, je n'ai pas réussi à l'apprivoiser douleur de merde. Visualiser, respirer, tout ça c'est des conneries. C'est les seules doses que j'ai augmentées, celles de tramadol. Crever, je me suis fait à l'idée. Souffrir, c'est une autre affaire. Un jour, les médocs ne suffiront plus, alors je serai mort d'une overdose ou d'un faux pas sur la crête. Il y aura bien une ou deux bêtes pour me boulotter avant que la neige arrive et recouvre tout. On s'en fout. J'aurai fini d'avoir mal.